Bonjour, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, petit vlog, ça faisait très longtemps que je pas fait de vlog, j'avais. Avait pas trop envie de tourner de vidéo, j'avais un petit peu la flemme. Le moral était un petit peu au plus bas. L'atelier ça avançait pas là, ça avance. C'est plutôt cool. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit bouquin que j'ai reçu il y a un petit, euh, allez, il y a un petit peu plus d'une semaine, un petit peu en avant-première. Euh, le dernier bouquin sur les établis théorie, conception, fabrication, utilisation de Christopher Schwartz traduit par Yann Fachin des éditions du Vieux Chêne. Alors, je l'ai survolé en anglais, alors mon anglais il est plus que pitoyable, mais j'ai réussi à comprendre quelques trucs qui étaient sympas. Alors dans ce bouquin, ne vous attendez pas à avoir des plans à l'échelle 1. Bien sûr, il y a des plans succincts avec des codes, il y a de quoi largement pouvoir faire son établi soi-même. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs c'est le but de ce bouquin. C'est de vous fabriquer votre propre établi. C'est la première chose qu'on doit fabriquer dans son atelier. Le bien est là. Euh, alors certes, il est un peu euh, pourri, hein, pour ne pas le dire. Euh, c'est moi qui l'ai fabriqué. Il pèse le poids d'un animal. Il est hyper stable. Quoique dans cette pièce-là, il n'est pas GG. Mon sol n'est pas droit. D'ailleurs, mon magnifique lino est ultra pourri. Enfin, bref, c'est qu'un petit détail. Une fois qu'il est bien positionné au sol, bien calé, normalement, il ne doit pas bouger. Au bas mot, 150 kg. Donc, je vous conseille de vous fabriquer le vôtre avec un poids assez important. Donc, euh, ce bouquin va très bien résumer la situation. Les shakers, les Nicholson, euh, les robots, etc. A etc. vous de choisir le modèle qui vous convient. Personnellement, ça sera un robot parce que je suis chauvin. Il est agréablement bien fourni en photos, photos de très très belle qualité. Euh, rien à dire sur ce côté là D'ailleurs il n'y a rien à dire du tout sur ce bouquin là Son prix peut être un peu cher Mais bon euh, Franchement pour aider une jeune société de décision Je suis prêt à foutre 80 balles dans un bouquin Alors là il en vaut deux fois moins Voilà. Donc 46 euros Enfin deux, un peu moins de deux fois moins 46 euros Si vous aimez la belle lecture Si vous aimez euh, les beaux bouquins C'est le bouquin à avoir Alors mesdames les femmes de Boiseux C'est bientôt Noël ça je dis rien si ça peut vous être utile les gars euh, faites jouer la carte c'est bête noël ça peut servir donc moi je l'ai eu un petit peu avant noël c'est cool je vais pouvoir le lire tranquillou ce week-end à center park et voilà donc je vais de quoi je vais pouvoir m'amuser plutôt que de me demander les webs euh, sur un transat enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est un très très bon bouquin je finis sur le bouquin merci Yann, pour c'est deux bouquins, parce qu'au final, il a sorti aussi euh, les rabots. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté dans un vlog rapido. Je vous mettrai le lien en haut, en bas, je sais pas trop où, on verra. Vous puissiez voir un petit peu ce que fait ce bonhomme. Enfin, il, tra il traduit, mais il le fait très très bien. D'ailleurs, si ce bouquin bah, vous intéresse, euh, je vais organiser un concours. Lorsque la chaîne va passer les 10 000 abonnés. Oui, oui, les 10 000 abonnés. Putain, truc de dingue. <rire> Dès qu'elle passe les 10 000 abonnés, avec euh, la participation de Yann Fachin et des éditions, les éditions du Vieux Chêne, on fera gagner ce magnifique bouquin d'une valeur de 46 balles. Alors, le but du jeu, eh ben, ce n'est pas de se retrouver avec des milliers de boulets sur la chaîne. Pour, juste pour gagner un bouquin, on va essayer de faire gagner euh, bah, mes abonnés habituels. Forcément, je, je vois les noms passés, euh, ceux qui participent régulièrement. Donc, on va mettre en place un système de vote. Donc, euh, en général, quand on balance un jeu concours, il y a toujours les mecs qui grappillent. Oh, mais il y a un truc à gagner, on va s'inscrire. Et après, on va se désinscrire parce qu'on n'en a rien à vendre de la chaîne. On vient juste gratter un cadeau. Ou la possibilité de gratter un cadeau. Donc, on va faire ça sérieusement. Euh, le jeu concours, bah, ça va être simple. Donc, comme je vous le disais, vous allez, vous allez sur euh, un lien qui sera donné dans un prochain vlog. Quand les 10 000 abonnés seront là. Vous mettrez le nom, le mail avec lequel vous êtes inscrit sur YouTube pour pouvoir euh, commenter les vidéos. Moins il y aura de gens avec des adresses e type Google, plus vous aurez de chance de gagner ce magnifique bouquin. Donc, 10 000 abonnés, ce bouquin, réfléchissez. Les modalités de concours, bah ça va être simple, ce hein, sera un tirage au sort, tout, tout simple. Ça sera fait par un site externe, donc il n'y aura pas de tricherie. On ne pourra pas dire, ouais, euh, tu as fait gagner un pote. Ouais, bah écoute, si j'ai fait gagner un pote, bah, va bah, voir ailleurs. Donc, bref, ça sera du sérieux. Je vais quand même pas prendre un huissier, faire une déclaration auprès de YouTube en disant que je fais un concours. Euh, non, non, stop. Euh, j'ai vu des commentaires comme ça sur euh, certaines euh, chaînes que je suis. Si c'est pour mettre un commentaire comme ça, c'est pas la peine. Vous dégagez. Enfin, tu dégages parce que c'est en un particulier une personne euh, voilà, qui suit euh, différentes chaînes. Bref. tu veux gagner abonnez-vous à la chaîne vous avez vu passer dimanche dernier une réalisation sur un cabinet de tools il est là il n'est pas encore fini il y a encore beaucoup beaucoup beaucoup de travail dessus je me fais plaisir sur les matériaux euh, par contre je sais pas encore comment l'aménager à l'intérieur je sais qu'en bas il y aura six tiroirs à définir Comment ça va se positionner, dans le tout bazar, on verra bien. Là, en haut, la partie rangement des rabots, je ne sais pas, je suis dans le flou total. Je pense que Christopher Schwartz va encore m'aider. Donc, l'essence utilisée pour la réalisation de, ce, de cette armoire à outils, parce que j'en va rester un petit peu chauvin encore une fois. Ce meuble, donc cette armoire à outils, en cerisier pour les côtés, les dessus et les dessous. À l'intérieur, il y a une tablette avec une alèse. Une alèse une une alaise, ouais je sais plus si on dit ça. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Euh, une à avec derrière une planche de chêne parce que ça me faisait un peu euh, chier de couper, de refondre du cerisier pour avoir une épaisseur de 18 mm. Bon, bref, on s'en fout aussi. La tablette ici aussi avec une à l'aise en cerisier derrière une planche en chêne, d'ailleurs, c'est la même. Et pour l'instant, c'est tout. Les tiroirs seront forcément en cerisier. Les façades. L'intérieur sera, euh, se, sera en sapin. Le fond contreplaqué. Hein, euh, je ne veux pas commencer à me casser le cul. à raboter du, du peuplier. Pour faire des fonds de tiroir. Quoique, j'en suis capable. Euh, ensuite, comme je vous le disais. L'intérieur, je ne sais pas comment ça va se gérer. On verra. D'ailleurs, si vous avez des conseils. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Je suis ouvert à tout. Alors, euh, sauf, enfin va rester euh, voilà, tranquille, vous avez compris. Euh, sinon pour l'instant ça se passe bien, merci Seb R pour tes remarques sur les assemblages qui étaient un petit peu trop serrés, tu eu raison de me faire rectifier le tir parce que je pense que j'aurais bien galéré. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus euh, C'est pas parfait, alors euh, c'est du bois que j'avais récupéré, j'avais assemblé il y a mon un moment qui a été raboté, il y a des éclats de raboteuse parce que forcément, fil contre fil, quand vous passez le bois dans la machine, ça pète à tous les coups. Donc, je pense que je vais investir dans un beau petit rabot racloir de chez Lee. On va voir comment ça va se passer. Si le Père Noël est gentil, peut-être que, à mon avis, il sera pas fini pour Noël déjà celui-là. Donc, il y, y, y a un petit peu de marge. Euh, C'est tout pour cette partie-là. Ensuite, l'atelier, ça y est, on va couler les linteaux. Demain. donc pour vous euh, demain c'était euh, il y a euh, jeudi jeudi 8 novembre. voilà donc demain on coule les linteaux enfin on coule euh, pas quoi c'est bon le béton j'ai fini j'ai arrêté les conneries avec ces trucs là je me suis brûlé assez bien euh, j'arrête donc le béton les linteaux vont être coulés demain c'est cool euh, le mur du fond donc la grande longueur ce qui fait 8 mètres est complètement monté euh, donc je vous disais les linteaux. Ensuite il va couler, euh, il va couler rien d'autre du tout, juste les linteaux. Il va finir de monter les pignons en fonction de, bah, de la, de la, du, du séchage des, des, du linteau, Enfin pas, j'y connais rien en maçonnerie, vous avez compris de toute façon. Euh, c'est pour ça que je ne le fais pas moi-même. Me restera par contre à faire moi-même les arases. Alors ça c'est encore un grand grand grand moment de solitude pour moi. S'il y a des maçons qui veulent venir à, à marchepied euh, m'aider, c'est pas un souci, je les accueille volontiers. La bière est gratos, euh, on vous accueille, il n'y a pas de problème. Vous pourrez même tondre la pouce si vous voulez. Non, je rigole. Donc, si ouais, si vous voulez me filer un coup de main, je suis, je suis frôleur, euh, Franchement, c'est la galère pour moi, ce genre de truc-là. Je peux vous filer un coup de main sur autre chose, c'est pas un problème. Non, non, non, en toute façon, c'est comme ça que ça marche maintenant. Enfin, sinon, euh, l'avenir de la chaîne, je commence, vous avez pu remarquer, à moins parler dans les vidéos. Ça me permet de raconter beaucoup moins de conneries, de me concentrer sur mon travail et de moins faire de boulettes. Quoique j'en ai fait certaines qui sont pas mal. Je vais vous en montrer une, franchement, ça c'est digne. C'est digne de moi. Je ne vais pas commencer à dénigrer quelqu'un. mais. Vous voyez ces queues d'arômes là, eh ben, elles sont à l'envers. Je les ai mal tracées, je les ai coupées. Et c'est un gentil petit papy, un ébéniste, qui est venu me voir à Épinal. Il m'a dit Monsieur, mais vous êtes trompé. Mais c'était trop tard. Et franchement, j'avais pas envie de recouper pour perdre euh, 30 mm de, de bois. Ça m'aurait embêté un petit peu. Bah, parce que forcément, quand vous coupez 30 mm dans ce sens-là, vous êtes obligé, obligé de couper 30 mm dans ce sens-là. Donc, bon, je remercie ce petit papy de m'avoir si gentiment euh, signalé ma faute, mon erreur. Alors, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Hein. Euh, je suis pas meilleur qu'un autre. La preuve, vous voyez, quand je vous le dis, euh, donc, les erreurs, bah, forcément, euh, ça nous permet de grandir, ça nous aide, et on rectifie le tir rapidement. Alors, je vais, de euh, bah, toute façon, je laisse comme ça maintenant, c'est trop tard. Je vais mettrai un truc, là, je mettrai un poster de femme nue, quoi, comme ça. D'ailleurs, je mettrai le poster de, et on est auquel, voilà Je mettrai le poster de la jolie carreau. Voilà. Mois de novembre. Miss novembre. Elle est pas mal, celle-là. Vous la voyez Ouais. je pense que vous la voyez un petit peu. Mais c'est pas grave si vous ne l'ayez pas. Moi, je la vois. D'ailleurs, elle va rester. En plus, ça tombe bien. J'adore le noir. Je fait une carte de la gueule. Merde, alors. Dans mon atelier, ça serait pas beau. En plus, assis sur Mademoiselle Valérie. Mademoiselle Valérie, voilà, ah ouais. c'est la dernière arrivée euh, dans l'atelier. C'est une chaise qu'on m'a offert. Je donnerai pas la nom de la personne qui m'a donné, ni le lieu, le haut lieu d'où elle vient. Mais franchement, j'en suis super content. J'en rêvais depuis un bail, un peu comme ma lampe euh, gel, je là, type industriel, une authentique. Euh, D'ailleurs, j'ai toujours pas réhistorique, j'ai pas le temps. Bref, on s'en fout un petit peu. Euh, donc qu'est ce que je disais je sais plus oui donc je vais plus mettre de son quasiment plus mettre de son dans mes vidéos oui je reviens sur mes, mes, mes propos j'avais obligé de dire je sais pas où je vais là mais je suis parti assez loin euh, je vais quasiment plus parler dans mes vidéos si vous voulez des explications je vous les mettrai dans les commentaires de la vidéo ça sera plus simple ça m'évitera encore une fois de, de raconter des conneries et euh, puis voilà donc moi ça me fatigue ça me concentre je me concentrerai comme je vous le disais plus facilement sur ce que je fais Les erreurs hein vous savez tous ce que c'est. Euh, rien de plus, c'est plus simple pour moi et j'ai complètement abonné, abandonné euh, ben pour l'instant, complètement. je dis pas complètement, j'ai compl <coughs> arrêté de filmer pour l'instant avec mon réflexe et mes optiques de dingue. Voilà, ça me faisait un petit peu, euh, c'était très contraignant au niveau euh, place pour mettre un trépied, mettre euh, ben, l'éclairage, j'en ai pas, je m'en fous mais euh, mettre tout le système pour pouvoir faire les mises au point et compagnie, c'était la catastrophe. Là, le téléphone portable, ça va très bien avec la gimbal, elle est stabilisée, c'est formidable. Je ne vais plus me casser les pieds. Ça ne vous plaît peut-être pas, il n'y a pas des flous de dingue derrière moi, il n'y a pas des flous machin. Pour l'instant, je ne le fais plus, j'ai pas envie de galérer. Le 5D pour faire de la vidéo, c'est bien, mais franchement, c'est un peu la galère. j'ai pas de retour d'écran ne pas en acheter, j'ai pas d'argent à mettre là-dedans, je préfère m'acheter un Linglsen à 200 ou 300 balles plutôt qu'un écran à la con avec la mise au point. Enfin, euh, la techno et moi, ça fait un peu deux. Je pense que vous l'avez compris, je préfère largement me faire plaisir avec un outil, c'est plus cool. Et euh, plus cool aussi pour vous, du coup, parce que vous voyez un petit peu ce que c'est. Vous ce que c'est comment... Euh... Enfin, vous savez ce que c'est. Enfin, je pense que vous êtes... Oui. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans un truc à la... <rire> je suis en train de restaurer un numéro 5 de chez Stanley. Et euh, je pense qu'il va faire euh, il va faire un heureux. Donc si euh, bah, un heureux, je ne sais pas encore qui, hein, si ça vous intéresse, euh, j'ai pas encore réfléchi au prix, mais euh, bon, ça ne sera pas très cher. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Premier arrivé, premier payé, premier servi. Voilà, c'est tout ce que je dis. Euh, J'envoie des outils en très bon état. D'ailleurs, personne ne sait encore plein de, de, de mes ventes. Euh, d'ailleurs il faudrait qu'on mette en place un système ebay avec des petites étoiles vous savez comme ça on serait, on serait un petit peu sûr des personnes qui vendent et qui vendent bien euh, sinon si ouais, si ça vous, si ça vous intéresse je risque de, de le vendre parce que moi le numéro 5 c'est bien mais j'ai déjà un numéro 5 et demi, donc finalement là, il me sert pas, il ne va pas me servir à grand chose et euh, puis c'est tout donc n'hésitez pas il est là pour ça et moi aussi d'ailleurs euh, un autre truc important, Samuel relance sa formation, vous savez, une formation euh, sur le travail du bois axée sur les débutants, et pas que les débutants. Formation très très très bien foutue, j'ai eu accès en partie à la formation, donc je peux vous dire que c'est vraiment bien, bien chiadé comme truc. La formation qu'il a mis en place là sur ce, ce mois-ci, c'est pour réaliser une table de A à Z. Alors euh, c'est plus axé, enfin c'est plus axé. Il a accès. le travail aussi sur la réalisation de gabarits, c'est vachement important. Comme il le dit, c'est négligé souvent dans euh, tout ce qu'on voit dans les formations ou même dans les vidéos. On parle très peu de nos gabarits. Donc Vous verrez si ça vous intéresse, vous aurez juste à cliquer sur le lien que j'ai mis dans les commentaires de la vidéo, euh, ni plus ni moins. Alors, euh, faites-vous votre idée, allez voir. Si ça vous intéresse, allez plus loin. Il y a assez d'explications pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche et arriver surtout à vos fins. Euh, alors là je parle pour, vraiment, pour les, enfin, les débutants en façon de parler parce qu'on est tous débutants euh, Allez-y, allez-y faire un tour Je vous juge vous-même Vous connaissez tous le sérieux de Samuel Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés Alors, vous avez vu son nombre d'abonnés Ça monte comme ça, ça prouve que derrière il y a un très gros travail euh, C'est pas pour rien qu'il en est arrivé là Donc euh, franchement si on peut l'aider Si je peux l'aider à, à pouvoir vivre de sa passion eh ben, Je le fais bien volontiers Et que ça en a de plaisir à certains c'est pas grave, je ferai avec. Donc voilà, n'hésitez pas à aller euh, voir sa formation, à vous inscrire si ça vous intéresse, et surtout, euh, bah, apprenez. Apprenez, il n'y a, a que ça de vrai dans la vie, il faut apprendre, il faut continuer à apprendre. Si vous avez des questions, des commentaires positifs ou négatifs, si vous avez mis des tonnes de pouces ou jamais, mettez-les, et puis allez brûler dans enfer. Ouais, si vous voulez. Euh... <rire> Euh, si vous avez des remarques positives ou négatives, comme d'habitude, vous les mettez dans les commentaires de la vidéo. Si vous souhaitez voir des choses sur la chaîne un peu spécifiques, n'hésitez pas à le demander. J'ai un peu plus de temps pour moi en ce moment. Mon patron il a compris qu'il fallait arrêter de nous tirer sur la corde. Euh, ouais, franchement, c'est bien parce que j'ai un peu plus de temps pour me reposer. Euh... N'hésitez pas si vous voulez voir un assemblage spécifique, un micro assemblage. Si vous voulez, j'utilise la machine derrière le router boss. Je vous montre tout ce que vous voulez, sauf un truc que je maîtrise pas le tour à béton. Puis de toute façon, c'est une chaîne bois donc, euh, bref. Donc, n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Euh, alors bien sûr, si vous avez aimé ou si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et tout le temps qui va avec. Euh... Toujours pas de Tipeee, j'en veux toujours pas. Toujours pas de lien affilié, j'en veux toujours pas. On reste propre. Quoique. Je suis pas contre un ou deux millions de dollars. Pour finir mon atelier. Je vais réfléchir. Qui je pourrais demander ça Macron tiens Pas con. Allez, pas de politique dans les vidéos, ça sert à rien de toute Allez, bisous les amis. C'était Franck de Créolunium. J'espère que vous verrez cette vidéo, euh, bah, je sais pas quand. Quand je vais avoir le temps de la montrer. Allez, tchuss Merci à vous, euh, un grand merci, je ne suis, suis, suis pas démonstratif, euh, la chaîne grandit, alors petit à petit, elle fait son nid, hein. euh, techniquement d'avoir euh, 5 abonnés ou d'en avoir un million, je m'en bats le steak, meurt d'une force incroyable. Vous avez tous compris que je faisais ça par passion, pas pour le goût euh, de l'argent ou le goût de je ne sais pas quoi, euh, je ne vais pas m'acheter mon gramme de coke avec les vidéos, que, avec la monnaie que je gagne sur mes vidéos, d'ailleurs, bref, même si la monétisation est activée c'est compliqué ouais, Youtube, de toute façon, ils sont un peu radins bref, on s'en fout on est là pour prendre du plaisir on est là pour partager notre passion et comme le dit Floki, aimez-vous, soyons libres, rions de nous le monde sera moins fou allez, ciao